On a besoin de faire une ingénierie de société pour amener les changements plus rapidement, pour qu'ils soient adoptés. Ça peut être par la communication, ça peut être par les réseaux, ça peut être par les structures organisationnelles, mais ce n'est plus du domaine de la science, c'est du domaine de l'innovation sociale. Si vous vous intéressez à l'innovation au Québec et vous ne connaissez pas Luc c'est parce que vous dormez en dessous d'une roche. Voici l'innovateur en chef du Québec. Bienvenue au lac à l'épaule. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20-25 ans qui viennent. Petit avertissement, cette entrevue n'était pas tournée sur le bord d'un lac ou dans un studio, mais plutôt dans un endroit où il faisait des fois du bruit. Malgré les efforts, il reste un petit peu d'artefacts à l'oreille et des fois je trouve je voix un peu bizarre. J'espère que vous allez apprécier. Bonne écoute. Donc, Luc Siroy, quand la stratégie québécoise de recherche et d'innovation va être déposée, ça va faire 60 ans que le fameux lac à l'épaule a eu lieu et que cette clip-là a été prise dix jours après le lac à l'épaule. Moi, j'utilise le lac à l'épaule comme étant un peu un archétype. Dans, dans notre inconscient collectif, Bon, on sait c'est quoi un lac à l'épaule, stratégique, euh, euh, une retraite stratégique, etc. C'est aussi un moment historique, charnière, dans, dans, dans notre histoire euh, au Québec. Quand on va arriver à la prochaine SQA, quel est le potentiel? Quelle est la clé qui, t es, t es qui va nous amener? Là, puis dans 20-25 ans, on va dire « Maudit qu'on a bien fait! » Ça être tellement de réponses. Euh, euh... Dans ta position, tu en as un milliard, là, c'est sûr. Ben c'est ça. <rire> puis en plus, moi, je suis… Euh... Quelqu'un qui embrasse plusieurs possibilités, ouais. qui embrasse Tu de peux choses. en dire dix, ça me dérangera pas. Mais tu vois, il <rire> y, a, y a un des chantiers qui me fascine, euh, tu vas trouver ça peut-être étonnant. C'est sûr que du côté des innovations technologiques, là, je vois, on est à un vingtième, un centième de, du potentiel des, des, de nos cerveaux, de nos étudiants ouais. gradués, de nos chercheurs, de des gens qui invente, découvre euh, et qui serait capable, en équipe avec d'autres, là, d'amener ça à l'humanité. Quand je dis c'est un centième, ben j'exagère à peine parce que c'est c'est pas quelque chose qui est normal, c'est pas quelque chose qui est fait fun. On, on le voit un petit peu, euh, on voit des grands entrepreneurs dans les médias, des grands entrepreneurs américains, bon, ben peut-être. Peut on commence à voir quelques exemples ici, mais c'est des centaines d'entrepreneurs potentiels qui peuvent amener des nouvelles technologies en société et en faire des, des groupes qui vont renouveler l'économie. Ça fait que ça, c'est du côté de la technologie. Mais il y a un autre potentiel que moi je vois qui est celui de… d'amener à l'échelle les innovations sociales. Wow! Peut-être des… des euh, pas juste des gens qui ont des bonnes idées pour améliorer, pour changer le monde, améliorer les choses en communauté, mais qui ont des systèmes pour faire que ça va tout changer à grande échelle, partout. Dans certains cas, on l'a fait dans le passé. un mm -hmm. exemple, la nationali nationalisation de l'hydroélectricité. Ben, on a fait dans le passé des, des grands chantiers sociaux aussi, création des CGEP. On parle toujours des centres ouais. de la petite enfance. C'est vrai que les CGEP, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais c'est l'était quand Imagine, même. Imagine, on a, écoute, réinventé le cursus de l'éducation, euh, l'ancrage la, dans les régions, créer des institutions culturelles partout au Québec. C'est fou! On, on, on a, eu, Mais on le fait comme un peu de facto. Comment? Ou la création des universités du Québec, mm -hmm. la création de l'Institut national de recherche scientifique, des centres de... Bon, comment maintenant faire qu'on crée des réseaux qui sont systématiquement capables de faire comme on fait en entrepreneuriat technologique, mais en entrepreneuriat social. Quand on trouve des nouvelles façons de faire pour améliorer la vie des gens, pour avoir un impact en société, pour qu'on puisse l'incuber, l'accélérer, le déployer, en faire du scale-up et l'amener partout dans les institutions, dans les municipalités, par des réseaux, en économie sociale, par des modèles d'économie sociale, par des modèles institutionnels, ça, il y a un potentiel incroyable d'être ceux qui développent cette science-là et ça sera un modèle à suivre pour toute l'humanité. Moi, moi je, écoute, je suis... Euh, je, en fait, je suis peu surpris parce que je t'ai entendu le dire régulièrement, euh, l'innovation sociale, que c'est important, euh, l'économie sociale aussi. Puis que ça fait partie de l'innovation, de toute façon. Là, t'sais, on ne peut pas dire on fait de l'innovation, mais juste de même. L'innovation, on se doit d'être un petit peu inattendu, on doit pas trop la diriger non plus, on laisse foisonner les idées, les idées viennent des gens, on, puis on, les meilleurs euh, vont survivre. Je suis vraiment content d'entendre que, en tout cas, je veux pas l'écrire à, à, à ta place ou à la place des gens au, au gouvernement, mais qu'il y ait de la place pour l'innovation sociale, qu'elle n'ait pas à se justifier d'être là, mais plutôt d'être encouragée à réussir surtout exactement le et tu vois le défi c'est c'est pas de reconnaître l'importance c'est de savoir quoi faire et ça c'est pas ça c'est pas évident parce que si c'était facile tu dis faut alors, trouver une clé et puis que la serrure est brisée mais ben, est difficile à tourner c'est c'est c'est que c'est pas c'est nouveau c'est une, une nouvelle approche en, mais tu vois il y a dans dans les domaines de les sciences de la vie euh, ou de l'évolution de la, de la médecine de la technologie médicale le, ça a été documenté. Le temps euh, médian, le temps en, en moyenne, en, selon toutes les études, entre une découverte et un, la commercialisation, comme l'ab to bedside, là, le fait d'amener une nouvelle cure, une nouvelle technologie médicale dans la vie des patients, c'est 17 ans. Wow. 17 ans. Et le 17 ans, là, ça pourrait, on l'a vu avec le vaccin de la COVID, ça pourrait être 9 mois. Ouais.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 ou à l'autre, tu sais, qui vit le problème puis dit, c'est quoi la solution? C'est tellement -ce un bon exemple. Pense? Et les fois où on a fait ça dans le passé, où on a assis les chercheurs avec les patients, ouais. les cliniciens et avec les cliniciens de première ligne, et les chercheurs ont eu une épiphanie sur, wow, on n'avait vraiment, vraiment pas pensé à ces choses-là qu'on pourrait faire, on n'avait vraiment pas pensé à ces problèmes-là, on avait des milliers de choses auxquelles ils n'avaient pas pensé, mais parce qu'ils ne s'étaient jamais parlé. Ben, ça. Et ça, c'est une innovation en soi. Au Québec, on a la chance d'avoir cet esprit-là grégaire de collaboration que je disais aujourd'hui, surdéveloppé. Ouais. On a ce, ce réflexe-là, on, on l'embrasse, on le dit, mais en même temps comment euh, le faire pour que ce soit productif. Mm. Une fois que la connexion est faite, est fait, on va de l'avant, on met des projets de l'avant, on, on les mesure, on, on, on expérimente sur du, du fonds, puis on avance. Ça, c'est encore un savoir-faire à acquérir. Il y a d'autres choses aussi qui, euh, qui font partie des, des... Bon, je vais le dire comme ça, les échecs. Tu sais, les échecs, là, c'est pas facile à vivre. Là. Quand, quand tu es, es un dirigeant ou euh, quelqu'un qui a été un entrepreneur, il a pris un problème, il a voulu le régler, il a essayé quelque chose puis il se plante En affaires, souvent, tu sais, si je prends le modèle des, des, des gens qui sont plus en affaires, en business, Là, quand tu te plantes, souvent, tu très proche des dettes de l'entreprise, tu as mis ton nom, ta maison, tes patentes. Là, tu fais un échec, tu es pogné pour 7 ans, oui. co. Euh, quand non. on dit aux gens hey, c'est pas grave, vous pouvez vous tromper, vous pouvez faire des échecs, c'est pas grave. Hey, m'excuse, c'est pas, pas, pas vrai Moi tantôt, j'avais un âme, madame, madame euh, Pinsonneau, ta collègue du trio, euh, l'aile droite, l'aile gauche, le la centre, je sais pas, c'est pas grave. Euh, je dis, on peut tu faire de quoi pour ça? T'sais, on peut tu comme faire une catégorie de, de faillite ou racheter une entreprise, les télé sa glace pendant quelques années, puis laisser la personne euh, aller innover encore? Ben, ben tu parles. Moi, déjà, tu parles des « big bets », le, le « bet de farm » où on perd tout. C'est que même le, la peur de l'échec, elle est euh, dans, dans plein de petits projets au quotidien. Dans les entreprises, euh, justement, on, on se dit, « Bon, on va faire un projet, puis c'est mieux de réussir. » Et puis, ça ne réussit pas, on ne le fait plus jamais. Mais a, les entrepreneurs qui réussissent, c'est bien documenté, ça aussi, euh, ce ne sont pas des hurlu berlu qui… Euh, il se lancent euh, de façon irréfléchie euh, dans, dans le vide et dans le risque. C'est des, des individus qui sont capables d'identifier toutes les choses qui pourraient mal aller et qui les gèrent. C'est une façon de, de faire des, des petites expérimentations rapides. Il y a, il y a une science d'être innovant comme entreprise. Et, et statistiquement, là, une chose sur dix que tu vas essayer va réussir seulement. Seulement une, une sur dix. Tu le sais en partant. Tu sais, statistiquement, empiriquement démontré, neuf choses sur dix que tu vas essayer vont échouer. Donc le sachant, faisons des, des paris plus petits, plus courts. Arrêtons rapidement ce qu'on sait qui marche pas, mais faisons plusieurs, faisons dix paris. Comme j'amène tout le temps l'analogie la, d'une partie de hockey. Hein? Si, si on euh, si les joueurs se disaient, ah oh, ok, je vais juste tirer euh, au moment où je suis absolument sûr que ça va marcher, ben voyons donc, ça marche, on gagnerait jamais et on a des fois de la misère à gagner quand même, mais c'est intuitif qu'on doit tirer 10, 20, 30 fois pour arriver à compter 2, 3, euh, 2, 3 buts. Ouais. Et Mais à chaque fois, la situation change, évolue, et on gère, on gère 10 tirs au but pour en faire un. On, ouais. on gère des essais. Et, et c'est comme ça qu'on doit apprendre à gérer aussi le risque et la peur de l'échec. On n'a pas peur d'échouer, de ne pas compter le but. On le fait pareil, mais on sait qu'on doit le faire à répétition ouais. et beaucoup, et de s'organiser pour. Peut-être une autre façon de le dire, Gretzky disait que tu rates 100% des tirs que tu n'essayes pas. C'est fou, mais <rire> dans la vie, on l'oublie. Ouais. Euh, et et euh, c'est mal vu, des fois, Même nous-mêmes, tu sais, comme innovateurs, on fait des choses, des fois, les gens nous disent, "Ben là, regarde, là, focus, concentrons-nous, on ne peut pas tout faire. Mais ben non, ben non, mais il faut expérimenter, il faut, faut essayer différentes choses et, et choisir celle qui va réussir. Si on ne fait que réfléchir et essayer de ne faire qu'une chose, ben, on, on perd plein d'apprentissage. Autre chose, da, des fois, il y a comme une espèce de divergence entre le. Ben, pas nécessairement le spray and pray, mais tu sais, un peu de saupoudrage pour euh, donner de la chance à tout le monde, versus choisir certains axes, puis all-in. Oh, ouais, on, ouais, on l'amène beaucoup, celle-là aussi. Euh, et puis. Euh, en même temps, tu vois, une des, une des entreprises les plus euh, prospères et euh, qui a le plus de succès aujourd'hui est dans le domaine de la tourbe. Est-ce qu'on aurait dit il y euh, a 10-20 ans « Ah, oh, il faut être all-in dans la tourbe ». Donc, il faut, faut être capable aussi de laisser de la place à l'exploration et, euh, et, et de, de, de trop vouloir diriger. On, on va se priver de découvertes, de savoirs, découverte, de, savoir, mmh. de, de marchés futurs qu'on connaît mal. Donc, oui, la, la, la, la sagesse populaire veut qu'on qu qu cible nos efforts. Moi, je pense qu'il faut faire les deux. Dans certains domaines, all ligne, mais de se garder aussi la possibilité voilà. d'explorer. Tu sais comment que Louis Félix Binet me l'exprimait un peu. Cette réponse, c'était, euh, tu sais, donner la chance à des entrepreneurs des entrepreneurs n'étant pas nécessairement des gens, tu sais, ça peut être des projets sociaux aussi là, je veux dire, c'est de façon très générique, d'essayer, d'essayer, de réessayer quand ça marche pas, et ainsi de suite, tu sais. Donc, c'est le processus qui est important, et pas nécessairement l'aboutissement d'une entreprise à succès, mais c'est dans le processus qu'on gagne. Puis l'innovation, moi je le vois comme ça, c'est le processus qui est enrichissant pour tout le monde, tu sais. Pas juste dire, OK, c'est beau, on a innové, on a un champion maintenant qui est, qui est, qui est rendu dans l'espace, je ne sais pas juste n'importe quoi. Donc, c'est dans le processus au complet qu'on qu va gagner au Québec, là. On cite euh, toujours la théorie de la relativité d'Albert Einstein, mais on ne cite pas les 129 autres publications qu'il a fait, <rire> qui n'ont <rire> oh, pas connu autant de succès. Oui, ouais. euh, en terminant, je ne veux pas revenir sur ex exactement la clé comme telle, parce qu'il y en a peut-être plusieurs tu sais, qui sont ambitieuses et qu'on devrait euh, entreprendre. Mais aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup euh, parler de la data. Tu sais, la, la donnée qui est… Enfin, c'est pas compliqué, là les, les, les grandes entreprises qu'on nommera pas, se l'ont approprié puis en font des profits énormes. Puis nous, on en a beaucoup. Mais en plus, on a, on a entendu René-Lévesque avec l'hydroélectricité, on sait qu'on peut fueler des centres de, de, de, de powerhouse, de data center, puis de, de, de, de calcul. On peut les refroidir avec… On ouvre les portes l'hiver, tu sais, puis on a un, un, t'sais, un avantage concurrentiel, euh, etc. T'sais. Et aussi, on a des grands défis qui sont locaux, mais qui répondent à des enjeux internationaux aussi. On est-tu bien positionné en ce moment au Québec pour les 20, 30, 50 prochaines années? là. Pour la donnée, tu as deux étapes. Tu des... As, la valeur de la donnée va permettre de, de libérer les dragons. C'est une des clés, ça. Comment est-ce qu'on va pouvoir entamer ces grandes révolutions-là? Moi, je pense que c'est... En mettant le feu aux poudres euh, d'un grand nombre de, de leaders, de gens, d'organisations, d'entreprises, d'organismes, d'institutions qui vont pouvoir, eux, faire les choses. Et pour savoir comment ça va, où aller et puis comment on, on a de l'impact, ça prend des données. Ça, c'est une des clés pour libérer une un, un action décentralisée, massive, qui peut avoir de l'impact. Parce que les joueurs savent le score. Les joueurs sont capables de comprendre quoi faire quand, quand ils ont la mesure. Ils sont pas à l'aveugle. Donc ça, c'est une première étape. Et ça ne demande pas des données massives. Ça demande simplement des données de base qu'on utilise. Et je pourrais te donner mille et un exemples de, de ce côté-là. Pour être un joueur puissant dans l'usage sophistiqué des données, heureusement, aujourd'hui, on entend euh, des, des, des débuts d'annonces qui donnent espoir sur un usage responsable ouais, encadré ouais. Res, euh, éthique éthique mm -hmm. de données qui vont permettre à la recherche d'avancer et sans ça ben on, on, on, on, on, re, on tomberait à, à l'arrière et on doit être ici parmi les nations qui vont être ceux qui vont savoir comment encadrer mais qui vont donner ce ce, ce, ce accès aux data requis pour les prochaines grandes découvertes. Mmh. Euh, donc, tu sais, ça c'est une super richesse, puis il y a une autre belle richesse aussi qu'on a au Québec, c'est notre monde. Je l'ai entendu beaucoup aussi aujourd'hui. On a quatre générations encore actives au travail. Les jeunes générations, tu sais, on, euh, on est de mieux en mieux pour les former, les intéresser, puis euh, l'école change aussi, tu sais, on les forme d'une façon différente, meilleure à mon, à mon, à mon avis. Euh, Malheureusement, tu sais, la, la, la génération la plus, en, la plus vénérable, je veux dire comme ça, ça s'en va vers la fin. Bon, c'est prévisible, on les voit, tu sais, le, le mur, euh, la, la, la, la pyramide là, qui s'en vient. Bon. Moi, aujourd'hui, j'ai vu des personnes de, de, de, de cette génération-là, j'ai pas vu tant de jeunes que ça dans la salle aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? toi voilà, dans le off conseil dont, dont tu fais partie euh, c'était justement l'esprit de Tu ouais. dire as une génération qui font des choses qui comprennent mal ce que la génération d'avant fait mais qui fait arriver des choses regarde le, le podcast aujourd'hui mm. que tu fais l'émission que tu fais aujourd'hui c'est des jeunes qui sont dans la force de en pleine possession de leurs moyens qui ont un talent fou qui ont des capacités de faire des réalisations et qui le font. Ouais, ils sont à l'action. Il y a une autre génération qui arrive encore, qui est encore plus jeune, puis celle-là est pas là. Et euh, on me l'a fait remarquer, les gens de Fusion Jeunesse m'ont fait remarquer comment c'est eux, dans le fond, c'est pour eux qu'on bâtit ouais. ces choses-là. Ouais. L'exemple de la nationalisation, c'était il y a 60 ans, imagine, imagine une stratégie pour dans 60 ans, ouais. ça se fait plus. Ouais. En effet, il faut euh, avoir cette ouverture-là, mais on a besoin Moi, je pense que, tu sais, j'allais dire, tu sais, pendant que tu, tu parlais de ça, j'allais dire, ben, en fait, tu sais, sont, sont, sont à l'action, en fait, tu sais, ils, ils ont envie d'innover, non seulement ils ont envie de le faire, mais ils le font à tous les jours, puis s'ils n'ont pas les fonds pour le faire, ils vont le, le, le faire, comme on dit, en bootstrapant, là, tu sais, puis ils sont à l'action, que je trouverais de, de, de merveilleux. Euh, euh, moi, j'ai parlé à des gens, euh, euh, Jacques Gaumont, entre autres, et, euh, tu sais, euh, un des premiers bacheliers en informatique au Québec, pis qui aujourd'hui fait du coaching d'affaires, tu puis qui redonne à, à, aux générations. Moi, je pense que si on réussit à faire parler ces quatre générations là ensemble, hey, on va être équipé en tabarouette. L'expérience, tu puis des fois une tape dans l'eau, tu dis, hey, le jeune que tu vis là, c'est normal. Là. Moi aussi, je suis passé par là un jour, tu sais, puis avoir ce, cet esprit-là qu'on, tu on, qu on, on, on, on, on a ce, ce support-là des autres générations avant nous autres puis en plus, on a cette jeune génération-là qui pousse, puis tu sais, c'est important de les ramener aussi, là, puis de ne pas perdre ces potentiels-là, parce que nos, nos problèmes, on les connaît, on vieillit, puis on fait pas tant d'enfants que ça non plus. Ça qu'à un moment donné, on, on va saigner des deux bouts, là, ça... Ouais. <rire> c'est bien dit, puis je ah, pense que une autre chose qu'il faut faire dans le vie, c'est la... Je dis l'éducation, c'est euh, les choses de mieux en mieux, mais le monde change, puis souvent, euh, au sortir de l'éducation, euh, les jeunes doivent se rééduquer, rééduquer à, à la à créa... enfin, s'éduquer à la créativité, s'éduquer à l'entrepreneuriat, s'éduquer à la création, à, à être des agents de changement, s'éduquer au leadership. Ben, c'est des qualités, des compétences aujourd'hui qui sont essentielles. Puis qu et le monde de l'éducation euh, pourrait euh, peut-être évoluer, pourrait pour intégrer plus c'est mieux. L'enseignement, la transmission de ce savoir-faire-là, mmh. de ce savoir-être-là. puis aussi de créer l'étincelle de la création, mmh. de la créativité. On parle toujours des systèmes. Et c'est important le, c'est important les sciences, les, les technologies, l'ingénierie, les mathématiques. Mais c'est important si on les maîtrise dans un, dans un esprit d'en créer des nouvelles d'être capable d'être des inventeurs, d'être capable mm. de maîtriser les outils, les blocs, pour les assembler de nouvelles façons et que ça ne fasse pas peur, que ça devienne mm. un jeu d'enfant, mm. littéralement, qu'en devenant grand, on, on soit ceux et, que nos enfants soient ceux et celles qui ont appris à créer rapidement, comprendre où sont les blocs technologiques, où sont les blocs de gens, où sont les bouts de code, les bouts de matériel pour assembler ça de façon nouvelle. Dernière question. Je t'ai entendu souvent offrir la baguette magique. Qu'est-ce que tu ferais avec? Je te la passe là. Qu'est-ce que tu ferais avec ta baguette magique aujourd'hui pour changer une chose ou deux là? Um, elle est bonne, celle-là. Um, ben, Je pense que le. Je pense que le. De, de sortir le lion qui est dans le cœur des gens, je pense ouais. que c'est ça qui serait le, le grand coup de qu'une baguette magique pourrait accomplir. Je pense que. Il y a cette, euh, quand je, on demande aux gens si vous en auriez les moyens, ouais. est-ce que vous changeriez le monde autour de vous? Est-ce que vous feriez quelque chose? Puis la réponse à 99%, c'est toujours ben, oui. oui c'est clair. Alors, on dirait qu'il y a des barrières où les gens se mettent. parfois fois, les gens réalisent pas à quel point ils ont déjà des moyens. Mm. Ben Le coup de baguette magique, c'est euh, libérer ce lion en vous. Bravo. M. Est-ce que tu connais l'école communautaire entrepreneuriale conscienne? Ça dit quelque chose? Non, non. Non. Écoute, c'est un mouvement qui a été euh, créé à Québec. C'est Rino Lévesque. Je vais te le nom. C'est un directeur d'école. Euh, il a lancé ça à l'école où ma mère enseignait. Ma oui. mère a pris sa retraite quand il est arrivé. C'est qui ce fou-là? Ils ont dit <rire> quatre profs à partir claquer la porte. Ils disent, ouais, on, on change leur Tu la résistance à l'innovation. Aujourd'hui, moi, c'est l'école. Mes enfants vont dans une école communautaire entrepreneuriale. L'idée, dans le fond, c'est qu'on ne forme pas des entrepreneurs au sens business, faire des projets d'école, de ramasser de l'argent, puis tout ça. On forme des enfants qui sont, premièrement, conscients. Ils sont dans un environnement, puis cet environnement-là, des fois, il y a des affaires qu'ils n'aiment pas. Premièrement, tu le nommes, tu, tu le pointes, tu dis, hey, ça. Puis après ça, qu une fois que c'est fait, on se met ensemble, puis on règle. C'est que là, tu as un initiateur, tu un coordonnateur, un exécuté, puis. Il y a wow. une maternelle 4 ans à cette école-là, puis on, on, on leur inculque ça dès maintenant. T'imagines-tu, ça va être wow. beau plus tard, hein? Ça me donne le goût de retourner à l'école. Ouais. Ben moi, ça me donne le goût que ce modèle-là soit connu aussi, là, tu sais, puis qu'on dise, garde ça, c'est beau. C'est déjà dans plein d'écoles au Québec. C'est déjà en francophonie un peu partout, en Afrique, déjà, aussi. Tu sais, la francophonie, c'est 300 millions de personnes, hein, tu sais. On en parle à un donné dans notre balado aussi, puis on dit, garde. on a un potentiel d'exporter quelque chose ici au Québec, là. c'est notre au savoir, nous donne aussi une bonne décence aussi, tu sais, on est ça, ça, on peut régler des affaires ici, puis ça va faire, ça va se scaler probablement à l'international, parce qu'on est des humains partout sur la planète aussi. Je l'ai vécu beaucoup avec Hacking Health, le, le fait que c'est un mouvement de, pour libérer la créativité, pour trouver des nouvelles solutions dans le secteur de la santé. Ça a démarré ici, et, mais Maintenant, c'est dans une cinquantaine de pays, dans une ouais. cinquantaine de villes, sérieusement de Mais les gens regardent vers nous en se disant, ah, les Québécois, ils l'ont compris. eux autres, ils sont, ils, ils sont capables de, de libérer ces lions-là, de, de, de, de faire usage de plus mm. de gens, d'avoir les approches dont tu parles dans l'école ouais. entrepreneuriale. Mais faut <rire> être capable. De le faire pour nous-mêmes. Absolument, c'est tout à fait. C'est une, une, belle mission, c'est une belle conclusion. Puis moi, je, je, je dis des, des, fois aux gens, je suis t'oblige de réussir. <rire> <Bon> ben. <rire> fait que je suis bien content. Puis tu vois, le, le, la mission du balado aussi, c'est de faire découvrir le monde, de faire découvrir euh, les gens, les humains en arrière de tout ça, parce que tu sais, on, on voit la passion des gens. Puis ça, c'est, ça, c'est, inspirant, le plus qu'on peut le faire, puis le plus. Moi, j'ai des gens qui sont super connus. Yoshua, il vient la semaine prochaine. On est à Mont-Mégantic. Je t'envoie une invitation. Si tu veux venir, il y a okay. de la place. On est à l'Observatoire. Oui. Oh, oui, en haut, tout à fait. Ça me tente. Si ça te tente, Louis-Félix va être là aussi, le Net. Surtout que moi, je viens de Lac-Mégantic. OK. Si ça tente, il y a de la place. T'es bienvenu, je paye. <rire> C'est nous Mais qui Tu obligé paye. de me rendre en Parfait. deux shots, par exemple. Je ne suis pas sûr mon auto électrique, elle se rend d'une shot. Ah, ben bravo pour l'auto électrique d'abord j'arrête ça là, comme ça. Merci beaucoup. Vous allez retrouver cette entrevue avec Luc Serrois et Chloé Legris dans la série des grandes entrevues du lac à l'épaule. Euh, elle s'appelle Entrepreneur Atypique. C'est une entrevue fabuleuse qu'on a faite au sommet du Mont Mégantic. C'était très, très inspirant, forte en intelligence et en émotion. Si vous aimez euh, les entrevues du lac à l'épaule, s'il vous plaît, Partagez, euh, commentez, euh, abonnez-vous sur le fil de balado euh, sur votre plateforme préférée pour qu'on puisse se faire dé découvrir. C'est la meilleure façon de le faire. Allez sur le site lacalepole.quebec pour découvrir tout le reste du contenu. Lacalepole est une euh, production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On veut faire du Québec une nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. Pour ça, il faut changer le monde. Ça se fait une personne à la fois.